vous votre téléphone, vous pouvez partir sur le téléphone en enregistrant une Eh bien bonsoir euh, émission radar euh, numéro 72 du jeudi 7 février 2019 intitulée dictature constitutionnelle au pluriel et écologie industrielle alors écologie industrielle je sais que ça a fait euh, rire euh, Virginie euh, du Pérou euh, et elle a raison mais si j'ai employé cet oxymore, c'est que souvent on entend certaines personnes parler de transition écologique. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux qu'ils parlent de transition écologique plutôt que de transition énergétique, vu que de toute manière on a conditionné la fermeture des deux vieux réacteurs de Fessenheim, de même technologie que ceux de Fukushima, à l'ouverture de l'EPR, dont les cuves. Euh, avec la rétention carbone, ne répondent même pas au cahier des, au cahier des charges techniques de l'IRSN. Voilà, donc, notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée légitime défiance, et bien elle est toujours portés disparus, comme messieurs Oleg Stensoff et Jamal Khashoggi. Voilà. Les mouvements nationalistes France Insoumise, Rassemblement National, La République En Marche et les suicidés de la Ve République Française respectent tous les standards de la communauté Facebook France. Donc, c'est parti. Donc, j'ai sous-titré l'émission avec une citation de Paul Valéry. Euh, « La politique ». Et l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Et je dirais actuellement même, au-delà de les empêcher de, de se mêler de ce qui les regarde, c'est même carrément euh, de les empêcher de regarder, parce qu'il y a, y a une épidémie euh, de gens qui perdent leurs yeux. Euh, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on a exigé... Que, euh, ce qui s'appelait antérieurement les flashballs et ce qui a été amélioré sous le terme de euh, LBD, LBD, LBD, lanceur de balles de défense, défense, défense, défense d'ivoire comme les éléphants. Euh, et, mais on a aussi euh, d'autres euh, systèmes qui sont aussi des systèmes de défense. Euh, on s'en souvient avec, euh, avec Théo et ses, ses fameuses. Euh, ces, ces fameuses matraques, voilà. Donc, empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Dictature constitutionnelle. Alors, oui, on en a parlé lors de la dernière émission. L'Espagne de Franco avait une constitution, de même, de même que euh, le Chili de Pinochet avait aussi une constitution. Donc, dire d'une société qui dispose d'une constitution qu'elle est démocratique tout simplement parce que elle est constitutionnelle et qu'on respecte la constitution c'est au delà du foutage de gueule c'est euh, carrément nous prendre pour des cons Mais actuellement effectivement on a des enregistrements où on nous dit carrément euh, qu'avec le patron euh, euh, on est vraiment considéré comme des moins de... que rien des abrutis et des cons et ben moi je dis qu'il nous faut dénoncer de manière argumentée celles et ceux qui nous enferment dans l'impasse de l'inique cinquième république française en prétendant électoralement qu'elle est démocratique. Donc c'est l'ensemble de la classe politique française euh, qui pratique euh, cette impasse. C'est-à-dire que et, tous ces gens-là, euh, ils ont participé à la kermesse du 10 février 2018 à Notre-Dame-des-Landes, il ne faut pas l'oublier, c'était un triste avatar de ce nuisible esprit festif de la vraie gauche nationale française. Donc les Otero, les Ruffins, les Chouard, les Rivasi, les Gouluntas, les Beauvais, les Assinots, les Coquerelles, les Renoux, les Le Pen, les Lordons, les Macron, les Lepage, les Lassalle assurent le service après vote de la mortelle impasse militaro-industrielle nucléarisée qu'est la Ve République française. Donc l'ensemble de la classe politique est complice de l'impasse actuelle, qui date de plus de 60 ans, il ne faut pas oublier que cette Ve République a été euh, imposée, elle a été votée en 58, après avoir été imposée sous la menace d'un coup d'État, celui du 13 mai 58 d'Alger, et après une opération militaire euh, euh, sur la Corse. Voilà. Vous euh, le général c'est ça oui, qui a imposé le, le, le retour du général de Gaulle, à la fois euh, en, pre, en première étape comme le dernier président du Conseil euh, de la quatrième République et étape suivante comme le premier euh, président de la République euh, suite à ce euh, référendum, euh, je dirais, euh, qu quasiment de restauration impériale avec un, un prince président qui peut gouverner la France par euh, décret, loi et ordonnance, c'est le fameux article 49.3 que cette gauche nationaliste a sans arrêt promis quand elle était dans l'opposition de faire disparaître comme aujourd'hui elle nous jure cracher euh, une sixième république et qui lorsqu'elle revient aux affaires, euh, quand les industriels lui permettent de revenir aux affaires, oublie très rapidement les bonnes résolutions qu'elle avait prises antérieurement. Donc. Ce vin nouveau n'est jamais supporté par les vieilles outres, voilà. Pour moi toute opposition aspire à un nouveau monde et actuellement effectivement il euh, y, y a beaucoup d'opposants qui aspirent à un monde nouveau. Les zadistes c'était ça, euh, les zadistes sont des gens qui proposent réellement un, un monde nouveau. Les colons aussi étaient à la recherche de euh, Oui mais c'est différent, c'est-à-dire que là on va rentrer dans, dans la fameuse dé définition de l'espace vital qui était pour l'Allemagne euh, qui n'était point une puissance euh, euh, coloniale aussi grande que les états unis d'Amérique, la France, euh, la Belgique euh, ou euh, l'Angleterre. De, de revenir dans le jeu des puissants à travers Adolphe. Voilà, donc toute opposition aspire à un monde nouveau, mais les privilégiés de l'actuel violent système conformiste, ils se savent finis, ils savent que pour eux c'est plié, mais ils prétendent encore à une croissance. Mais cette croissance, elle ne sera rendue possible que par nos indications sanitaires et sociales planifiées. Et donc on comprend bien que les super riches, c'est-à-dire en France, les 100 familles, ou dans le monde, moins de 10 mille personnes, c'est-à-dire moins d'une personne sur un million, ces gens qui sont les super riches, eux, ils veulent continuer à, à accumuler des, des profits, à se payer des yachts, des îles e privées. Et donc pour ça, comme il y a de plus en plus de gens au niveau démographique et que les ressources s'épuisent et bien tout naturellement il faut éradiquer euh, des parties entières de population donc ils financent à tour de bras les partis nationalistes le confessionnalisme tous, tout, toutes les différences qui pourraient provoquer des différends et amener des conflits entre les peuples donc ces gens là vivent des conflits entre les peuples ils les fabriquent pour eux c'est leur résilience en dépend et donc, ce terrorisme international, c'est la condition de survie de, de, ces, de ces gens qui, qui ont des tickets de présence dans les transnationales, et qui même, carrément, sont les faiseurs de rois. Donc, c'est un début d'explication au violent et insultant comportement fasciste et impuni que nous subissons quotidiennement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez des gens défigurés euh, par, par un flashball, ou euh, matraqués au sol, ou qui se prennent des coups de tatale au sol, alors qu'ils sont... des manifestations. Je, je parle de la répression. Je ne parle pas de la, des manifestations, je parle de la répression. De la répression de toute opposition. Et donc, il s'agit de réprimer extrêmement violemment, de la même manière que euh, quand, on, quand on assassine... Quand, on, quand Amjad est assassiné légalement, c'est-à-dire qu'il est décapité et qu'après son corps est crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs. il s'agit de faire faire caca mou à tous les opposants à la famille Saoud. C'est pas autre chose. Donc on le tue, mais en plus, on ne respecte même pas euh, sa dépouille. Et ça explique tout à fait ce qui se passera euh, au consulat d'Arabie Saoudite euh, en Turquie quand on va démembrer vivant euh, un journaliste, Jamal Khashoggi, dont je parlais au début dans, dans mon introduction. Et je parlais aussi de l'aigle saint sauve parce que tout à l'heure on va parler de Vladimir Poutine, et on va y revenir justement par rapport au, à, à une fameuse crapule qui a donné des coups de pied et frappé au sol euh, un manifestant, et on va expliquer quel est le rapport entre ces deux vieux euh, personnages. Alors que faire que faire C'est le titre d'un des films de notre ami Pierre Merischkowski, qui n'est pas avec nous ce soir, parce que ce soir il est avec les Davids, à Lille, euh, pour la projection d'un de ses films, donc euh, on en profite. Les Davids qu'on a, qu a déjà reçus et qu'on veut bien recevoir, euh, ils, ils, ils viennent quand ils veulent, voilà. Euh, C'est tous les jeudis de 20h30 à 21h30. Alors que faire Il est totalement illusoire de croire ou de faire croire que l'on peut vaincre le violent autoritarisme des riches, en adoptant leurs violentes méthodes et leurs abominables comportements. Donc, toutes les personnes euh, qui euh, veulent éradiquer Macron, qui disent à Macron « démissionne » et tout ça, mais qui oublient de dire le problème c'est pas Macron, le problème c'est la constitution, c'est la cinquième république, ces gens-là adoptent exactement le même vocabulaire et les mêmes méthodes qu'Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que ces gens-là ne veulent pas changer de système. Ces gens-là ils veulent devenir calife à la place du calife, c'est pas autre chose. Donc il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Ils utilisent les mêmes méthodes. Alors, aucune violence n'est légitime. Aucune il n'y a aucune violence qui soit légitime, aucune. Et surtout, aucun appel à la violence n'est acceptable. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit chez les violents, chez ceux qui prêchent, qui prônent et qui pratiquent la violence Eh bien, ces gens-là donnent des leçons, se posent en donneurs de leçons, et ils expliquent que ben, la violence... Alors, donc, la femme qui est morte à Marseille... En ouvrant ses volets, la femme de 80 ans. Alors c'est, bah, visiblement, c'est un projectile qui a été tiré par la police. Alors c'est vrai. Moi, je ne dis pas qu'ils ont visé sciemment cette pauvre vieille femme, mais elle est quand même morte à cause de, de l'action de la police. Une citoyenne âgée est morte à cause de la police française. Rémi Fraisse, il est quand même mort parce qu'on a tiré une grenade GLI dans, dans son dos alors qu'il avait les bras levés. Et il y a eu un non-lieu. Donc tout ça, il faut pas l'oublier. Tout ça, il est important d'en parler parce qu'on ne peut pas continuer dans un système qui méprise la vie des citoyens. Le jeune homme dans les gilets jaunes qui a perdu... Euh, un œil euh, et, et qui a permis qu'on publie la photo qu'on publie sa photo, il a donné son autorisation mais, mais moi, donc, moi je, je dis il ne faut pas oh, dire gilet oh, jaune, il faut, il faut dire opposant, manifestant, moi je suis contre tous les uniformes je, je, je, je, je... gilet jaune c'est un uniforme ça veut dire que n'importe quel abruti peut passer un gilet jaune et faire croire du jeune homme. oui mais, mais ce, ce jeune, jeune homme je, ce, ce jeune fait. homme mais moi je veux te dire c'est que, que en, le 14 juillet 2015 quand il y a un jeune homme de 14 ans qui s'est tiré au flashball, dans le ventre, et qui échappe à la mort parce que ça, ça lui provoque une hémorragie interne, personne n'en a parlé. Moi, je n'ai pas vu, mais aujourd'hui, moi, ce que je trouve abominable, c'est le discours « nos blessés ». C'est comme si c'est « nos blessés, nos blessés, nos morts ». On les voit avec leur drapeau français, tu vois. Ils sont abominables, ces gens-là, parce que eux mêmes eux-mêmes, ils instrumentalisent et en fin de compte, les, les victimes, ce sont les leurs. Non, ces gens sont victimes de la Ve République et d'un système. Et c'est pas parce que parce qu'il y en a certaines, comme cette femme ou ses volets, elle porte pas de gilet jaune. Pourtant, elle est bien victime. Justement, le jeune homme, justement, j'ai écouté pour, euh, vendredi dernier, quand il, euh, il, il expliquait euh, ce qui lui était arrivé, en gros, sa mère avait besoin de prendre de ses nouvelles avec lui, elle le savait dans le contexte de gilet jaune euh, Donc elle craignait pour lui et elle l'a appelé et au moment où elle l'a appelé, il était en pleine manifestation et le fait qu'il ait décroché son téléphone, il s'est retrouvé avec un projectile en plein visage, Voilà. c'est lui qui l'a expliqué tel quel. Voilà. Moi, ce, ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé ben, avec Marcus, et j'en profite pour dire bonjour à Marcus, il était passé. On s'est retrouvé, 2 1er mai, euh, en plein milieu des gaz, avec... Euh, les.. les, les ça, ça pleuvait de partout autour de nous, ça pétait, on se faisait la bise. On a eu, on a eu la chance, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, il n'y avait pas encore l'impunité, peut-être même des ordres donnés, de tirer à hauteur de visage avec CLBD40. Mais là, récemment, j'ai signé la pétition, on voit bien... Euh, non, pas encore. Et on voit bien les traumatismes crâniens qui sont provoqués. Euh, ça correspond à un parpaing qui tombe de 1 mètre sur votre tête. Et donc, euh, ça correspond à ce qui vous arrive dans un accident de voiture euh, quand quand vous, vous, êtes, vous êtes choqué sans, sans airbag. Donc, aujourd'hui, il y a une chose extrêmement urgente, c'est d'interdire sur toute manifestation les flashballs et les grenades. Voilà, ça c'est le premier point, c'est-à-dire que ça, ça ne, c'est pas quelque chose à négocier, c'est que, quelque chose à exiger. Voilà, Le reste, on s'en fout. À partir du moment où dans les manifestations, nous avons affaire à des gens non armés, la police ou la gendarmerie n'a pas à être armée. Elle n'a pas à avoir des armes de jet et surtout pas des armes qui peuvent mutiler et tuer. Donc ça, c'est réglé. Après que des gens, par le blabla, essaient de vous expliquer qu'ils fassent partie de l'opposition ou du gouvernement, que euh, c'est nécessaire, c'est faux, c'est rigoureusement faux. Donc, c'est le premier point. Alors, toutes les déstabilisations, parce qu'il s'agit là de déstabilisation politique et sociales, sont des opportunités pour toutes les grandes puissances militaro-industrielles, pour toutes les transnationales et pour tous leurs violents nervis institutionnel et privé. Et c'est là où on en revient à Benalla. C'est-à-dire ces et privés. Qui choisira entre la pendaison et la décapitation Hein Bonne question. Qui préférera Gaïdo à Maduro Qui veut être... Qui, qui veut élire de nouveaux chefs de guerre Moi, personnellement, je ne veux pas. Qui aimerait que les peuples américains et russes puissent juger les criminels et sanguinaires crapules mafieuses que sont Donald Trump et Vladimir Poutine ben Moi, j'aimerais bien. Qui aimerait que leurs biens soient confisqués et qu'ils soient condamnés à des travaux d'utilité collective pour le reste de leur existence ben Moi, je trouve que ce serait une bonne chose, parce que je suis contre les peines de prison. Par exemple, moi, je ne m'inquiète pas des conditions de détention de Carlos Ghosn. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Carlos Ghosn n'ait pas été jugé en France par des tribunaux populaires, est condamné à la confiscation de tous ses biens et à être condamné lui aussi à des travaux d'utilité collective à vie. Mais seulement, si ce n'est pas fait, c'est que tout simplement l'actuel criminel petite crapule parasite de l'Élysée, elle s'inquiète des conditions de détention de Carlos Ghosn en n'ayant strictement rien à foutre d'Ali, de, de, d'Amjad et des opposants à la famille Saoud, mais surtout en oubliant de dire que ce Carlos Ghosn, il ne paie plus aucun impôt en France depuis 2012 et qu'il a détourné 71 millions d'euros de la comptabilité de Nissan. Donc moi je suis pour qu'on rembourse le groupe Nissan de ce que Monsieur Carlos Ghosn a volé et qu'il qu nous le renvoie en France pour qu'on le juge. Parce que ce type est présenté comme un « cos killer ». Mais ceux qu'il a tué, eh bien, ce sont beaucoup de familles. Ce sont des dizaines de milliers de familles au Japon ou en France. Ce sont des gens qui ont été licenciés. Et aujourd'hui, dans le groupe Nissan, les travailleurs japonais travaillent 50 heures par semaine. Et c'est ça et ferme ta bouche. Parce que sinon, c'est la porte. Et moi, je, je pense que d'avoir de, de, de l'admiration pour ce genre de crapule, c'est exactement la même chose que les gens qui ont de l'admiration pour Bernard Tapie qui est, qu est qu une, une salope euh, euh, de la même envergure. Voilà. Donc ces gens-là, il va falloir les juger. Et moi, je veux pas de la prison pour Carlos Ghosn. Non. La confiscation des biens. Ce type a volé, on reprend tout, on le condamne à des travaux d'utilité collective à vie et il touche le salaire minimum. Il touche pas le salaire, il touche le revenu minimum sur lequel il va payer des cotisations sociales et des ouais, impôts. Et il va ses costumes aussi. Non. Bah, bah, tout ça, c'est la confiscation des biens, ça on verra, c'est le tribunal et le juge. Bon, mais actuellement, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, bâton télescopique de défense. Tu vois, c'est ça qui s'est pris dans le cul, Théo. Lanceur de balles de défense, de défense, nous voilà bien défendus. Mais, mais qui vote Qui fabrique Qui fait du bénéfice avec ces saletés qui mutilent et qui tuent les Français, des entreprises qui votent, des députés. Et donc ces gens-là, ils doivent aussi rendre des comptes. C'est-à-dire qu'il faut interdire les, les bâtons télescopiques de défense, il faut interdire les lanceurs de balles de défense, il faut interdire les grenades GLI, mais il faut aussi s'intéresser maintenant aux entreprises qui les ont fabriquées et aux gens qui ont réalisé des profits avec ce qui a mutilé euh, des citoyens français. Il Donc, on peut aussi peut-être le vote de pouvoir... Alors, les inacceptables ingérences russes et américaines dans les politiques de gestion des territoires auxquels nous appartenons sont de plus en plus patentes parce que ce qui se passe actuellement, c'est de l'ingérence pure et simple. C'est-à-dire que il faut bien voir que ces fédérations mafieuses détat nations sont les pépinières historiques et économiques de l'actuelle dictature militaro-industrielle mondialisée. Saint-Pétersbourg et Chicago, vous connaissez Eh bien, même combat pour l'asservissement de tous les peuples et le pillage de tous les territoires. Souvenez-vous, l'école de Chicago où la mafia russe elle était à Saint-Pétersbourg Et donc, on y arrive. Iskander Makhoudov, ce fameux homme d'affaires qui est en contrat avec euh, Alexandre Benalla, hein, euh, d'après Mediapart. Et moi, je vous en vire d'autres. Il n'est qu'un prêtre nom du mafieux le plus riche du monde. Notre petite criminelle crapule locale fait pâle figure à côté d'un individu dont l'ego déborde très largement de l'immense dédale du palais du Kremlin. Les Ukrainiens subissent. Gaïdo, Maduro, ou Bolsonaro ou Lula Hein, Qu'est-ce qu'ils subissent les Ukrainiens Eh bien les Ukrainiens, après avoir subi de Tchernobyl, subissent ce que tous les peuples subissent. Une corruption et des contaminations mondialisées. Entretenues par les industriels de la chimie, de l'agrochimie, de l'agroalimentaire, par les laboratoires pharmaceutiques, par les industriels du nucléaire, par les grands groupes miniers. Grands groupes miniers, on y arrive. Alors écoutez cet article intitulé « Alstom et Bouygues se sont associés à un proche de Poutine lié à la mafia ». C'est un article de Mediapart du 11 avril 2016. Je lis « À la tête d'un empire minier et industriel, Iskander Makmudov. ah bah tiens, le, le scandale avec Benalla, proche de Vladimir Poutine, et l'un des principaux partenaires en Russie du groupe Alstom et de Martin Bouygues ». Il est au centre d'une vaste enquête espagnole contre la mafia russe, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans les émissions Radar, et cité dans une procédure en Allemagne. Ses partenaires français disent n'avoir jamais eu connaissance de ces faits. Ses partenaires français disent n'avoir jamais eu connaissance de ces faits. Ça veut dire que l'entreprise Bouygues et Alstom ne savent pas qu'il euh, qu trafique avec la mafia russe. Donc ça, c'est une source de médias de part du 11 avril 2007. Je mettrai le lien euh, sous la vidéo. Alors on comprend mieux pourquoi l'actuel paradis élyséen s'inquiète des conditions de détention d'un cost-killer qui ne paie plus aucun impôt à la France depuis 2012. Voilà. Au niveau de l'abominable et antidémocratique gouvernance de l'Union européenne, la fusion Bayer-Monsanto est emblématique de l'implacable pouvoir de nuisance lobbyiste des transnationales de la chimie, de la biochimie, de l'agrochimie et du nucléaire. Et ben oui, projet Manhattan, hein, pour, euh, pour Monsanto. Il ne s'agit pas de la naissance d'un monstre. Ce n'est que les phénix Iggy Farbonne et son accompagnement anthroposophique, transhumaniste, médiatique et électoral. Ça, je fais référence à Marie-Monique Robin, au Rivasi et au Pierre Rabi. Hein, qui ose dire qu'il s'agit de la naissance d'un monstre, c'est faux. Cette alliance qui est voulue par l'Union Européenne entre Bayer et Monsanto, c'est la résurrection de Geffarben. C'est le nazisme, étymologiquement. Donc de l'extrême gauche à l'extrême droite, toutes les sectes électorales de l'unique République française prétendent criminellement que vous devez participer à une élection dont vous avez refusé les principes constitutionnels de 29 mai 2005 par référendum d'initiative présidentielle. Notre boycott électoral du, du 26 mai 2019 sera le renouvellement de notre choix démocratique du 29 mai 2005 et surtout l'expression démocratique et sans équivoque de notre choix sanitaire et social d'une agriculture sans glyphosate de notre résistance non-violente aux suicidaires principes fascistes qui nie toutes les formes naturelles de coévolution et d'acceptation de la vitale biodiversité. Glyphosate, tu peux nous dire où hein, on est Alors, glyphosate, je vais t'expliquer. Hein. Donc, alors L'Union européenne qui a permis la fusion, d'ailleurs Monsanto, a, nous a remis dans le glyphosate pour 5 ans, on en a repris pour 5 ans. Pourtant on avait été sage, et hein, puis on avait dit non, même, même à l'Union Européenne. Hein. On a appris pour 5 ans, là-dessus, euh, le, petit, le petit Cron, euh, petite merde locale, le petit parasite élyséen, il a dit bah, non, non, non, pas 5 ans, 3 ans, grand maximum, et puis là récemment il a dit oui, bah, parce que bon, il s'est fait quand même tirer les oreilles par euh, la FNSEA. Euh, ben bah non, après tout, on ne peut pas sortir comme ça hein, du, du, du glyphosate. Hein. Le Crédit Agricole, il va faire comment hein, Pour euh, faire casquer les agriculteurs endettés, hein, euh, s'ils n'arrivent plus euh, il y a du coup, à... il y a du coup. Non comment Tu ne peux pas cultiver des terres mortes que tu as tuées à coup de pesticides et d'intrants, sans intrants et sans pesticides. Et donc, il s'agit d'une réforme globale de l'agriculture. Tu ne peux pas sortir du glyphosate si tu ne sors pas de, du modèle FNSEA. Point barre. Donc il faut nationaliser le crédit agricole, il faut remettre les dettes des agriculteurs, et il faut avoir une véritable politique sanitaire et sociale, et non pas une politique économique de, de mise au banc des peuples qui doivent servir les puissances d'argent. C'est tout, c'est pas autre chose. Donc élire des personnes impuissantes, payer grassement pour ne jamais écrire de loi, n'est pas inutile. C'est nuisiblement dispendieux et dangereusement mensonger. Donc, les Beauvais, les Rivasi, tout ça, il faut qu'ils se disent très bien, ça y est, c'est maintenant que commence leur reconversion. Ils n'auront pas une seule voix le 26 mai 2019. Personne n'aura de voix. Moi, j'appelle toutes les personnes qui s'opposent à ce système qui est en train de, de, de, de leur mettre le nez dans la mort, de dire à ces gens-là « dégage ». Qu'est-ce que je vais aller voter pour, pour tes pantins Ces gens-là ne font qu'accompagner le système. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en, vous entendez Des larmes de crocodile Ah oui, oh là là, oh là, là. vite, il faut aller voter. Il faut aller voter pour les services publics, contre les pesticides et tout ça. C'est ces gens-là qui nous ont mis dedans. Qu'est-ce que vous allez aller voter C'est ces gens-là qui avaient dit, avant l'élection présidentielle de 2012, les Rivasi, Europe Écologie Les Verts, tout le monde, ils avaient dit, Fessenheim, elle va être fermée. Hollande élu, Fessenheim est fermé. Hollande élu, on nous explique que oui, peut-être, à la fin du quinquennat de Hollande, juré, craché, avant 2017, Fessenheim est fermé. Et là, on est en 2019, et on nous explique qu'on va peut-être fermer les deux vieux réacteurs de Fessenheim, mais à la condition que l'EPR de Flamanville, qui ne correspond pas aux normes édictées, par l'Institut de Recherche et de Sûreté Nucléaire, est divergé, ça veut dire qu'il il, il soit rentré en réaction nucléaire, soi-disant contrôlée. Mais on est en train de conditionner la fermeture de vieux réacteurs de même type que, ce, que Fukushima à une catastrophe sur euh, des réacteurs euh, qui seront les premiers réacteurs euh, fonctionnant en France euh, conçu par des gens du CEA. Donc euh, moi, je, je le dis franchement, ça sent très très très mauvais. Mais il n'y a, au a aucun plan B. Il n'y a strictement aucun plan B. Aujourd'hui, le, le type qui est Premier ministre, moi Aline Pochard, qui est présidente du réseau zéro nucléaire, elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit c'est Roger. Parmi les trois types qui sont venus me voir, après le rejet dans la gaffière euh, de, de, de dizaines de kilos euh, d'effluents euh, d'uranium. Hein, dans la nature. Il ça. Ils sont venus, ils lui ont dit non, non, il n'y a pas de problème. Euh, il y avait le Premier ministre qui travaillait pour Areva. Donc, donc voilà. Donc ces gens-là sont des criminels, des menteurs. Ces gens-là sont des gens extrêmement dangereux. Alors. Selon, selon toi, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a une capacité suffisante aujourd'hui de pouvoir démonter ne serait-ce qu'une seule centrale nucléaire Actuellement, il y a plus... Si oui, combien de temps ça prend Actuellement, il y a plus de 17 réacteurs qui sont en arrêt. C'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir il y a 18 centrales nucléaires et il y a 58 réacteurs en France. Sur les 58, il y en a 17, 18, je crois, qui sont actuellement à l'arrêt. Alors, on te dit, c'est le grand carénage, c'est de l'entretien, mais en, en réalité, bon, notamment pour le réacteur numéro 2 de Paluel, il est mort. quoi. Est un de ces quatre générateurs de vapeur est tombé, euh, euh, a fissuré le bloc réacteur, euh, la piscine euh, de désactivation a été fendue. C'est fini, c'est foutu, il est foutu, il est foutu, il est foutu, il est foutu. risque encore quelque chose avec Mais bien sûr, toute installation nucléaire et tout réacteur, tant qu'on n'a pas déchargé... Euh, dans la piscine de désactivation et après mis euh, ces assemblages donc de barreaux de combustible dans, dans ce que l'on appelle un château et qu'on ne les a pas transportés dans un lieu de stockage, tout ça reste dangereux. Il faut Première que... étape, euh, le déchargement dans la piscine, ça peut combien de temps ah, C'est très, très variable. C'est-à-dire que si on devait, par exemple, normalement, on ne décharge que les assemblages euh, qu'on dit usagés. Donc, et on les remplace par de nouveaux assemblages. Mais réellement, euh, si on devait démanteler ce qu'il faut faire, les réacteurs nucléaires, il faudra décharger des réacteurs dont certains des de assemblages ne, ne sont pas encore euh, consumés. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes ont une capacité de radiation euh, dangereuse. Donc euh, la manipulation sera difficile et ça développe beaucoup de chaleur. C'est comme ça d'ailleurs toute manière. C'est ce que disait euh, Albert Einstein. Euh, une centrale nucléaire, c'est la façon la plus dangereuse de faire bouillir de l'eau. C'est une bouilloire. Euh, le, les quatre échangeurs de chaleur par réacteur, ce sont des machines à vapeur verticales qui vont, en fin de compte, transformer la chaleur du circuit primaire, donc qui, qui passe dans le réacteur et l'échanger, c'est pour ça que c'est un échangeur, avec euh, le circuit secondaire, et donc c'est de la vapeur à plus de 70 bars de pression à plus de 3, 300 degrés, qui ensuite sort par une conduite de plus de 70 cm de, de diamètre pour attaquer des, des turbines à vapeur qui font tourner des alternateurs. C'est ça une centrale nucléaire et donc chaque centrale nucléaire contient de 2 à 4 réacteurs elles peuvent faire jusqu'à 900 mégawatts ou un petit, un petit peu plus il faut bien voir que le vrai problème aujourd'hui en France c'est que on avait des capacités thermiques et que de plus en plus on les ferme ou on les vend et que comme le disait très bien Bella Belbeoc, une physicienne si on n'a pas de solution de remplacement eh bien il y aura zéro transition et donc il faut comprendre qu'aujourd'hui on est dans une situation où rien n'est fait pour en sortir, tout est fait pour nous, nous y enferrer. Et donc là, je vais vous citer un article parce que on va revenir euh, à, à ces criminels. Et là, c'est un article de Science et Avenir du 14 août 2018. Donc c'est beaucoup plus proche. Amiante, l'incroyable retour aux États-Unis. Banni dans la plupart des pays industrialisés depuis un demi-siècle pour sa toxicité. L'amiante s'apprête à faire un retour fracassant aux États-Unis sous l'impulsion du gouvernement de Donald Trump. La compagnie russe Ural Asbest, alors Ask Iskander Makmudov, est le président et le créateur d'Ural Mining and Metallurgical Company. UMMC eh bien, cette compagnie a apposé un saut à la gloire de Donald Trump sur ses cargaisons d'amiante à destination des états unis Depuis les années 1970, près de 60 pays ont interdit l'usage de l'amiante utilisé depuis la fin du 19e siècle par l'industrie pour ses qualités inifuges. Car le matériau présente le désavantage d'être particulièrement toxique, en effet minéraux à structure fibreuse, les différents types d'amiante se dégradent en particules microscopiques qui restent en suspension dans l'air. Alors, quand elles sont inhalées, ces microfibres déclenchent une maladie spécifique nommée asbestose. Alors l'asbest étant l'autre nom de l'amiante. Alors décrite dès les années 30, et c'est même beaucoup plus tôt, parce que on a, même chez les romains on n'était pas complètement idiot, on savait très bien que s'il n'y avait pas inocuité à manipuler des fibres d'amiante, décrite dès les années 30 et qui désigne une fibrose pulmonaire. Alors l'exposition aux particules déclenche bien d'autres maladies, notamment des cancers des bronches, des poumons, de la plèvre. Donc ça c'est une source science et avenir du 14 août 2018. 1700 morts par an en France à cause de l'amiante. 1700 morts. Donc on voit que le scandale de l'amiante, mais ce type-là, il gère des compagnies minières. Donc il a un rapport avec le projet Montagne d'Or en Guyane française, avec les problèmes de l'amiante, et avec le fait que Vladimir Poutine, à travers cette salope, fait la promotion de Donald Trump. Donald Trump, qui, pour des raisons purement financières, met en danger les peuples américains, en permettant l'importation de fibres d'amiante. Donc on voit bien qu'on dépasse très largement le cadre de l'affaire Benalla. On est là vraiment sur des mafieux, des crapules qui prennent en otage nos vies et qui agissent en toute impunité, au-delà au des frontières des États-nations. Donc c'est bien là, les, les peuples sont otages des États-nations et des transnationales, mais les transnationales décident... Des politiques intergouvernementales, notamment de l'Union européenne. C'est pour ça que la corruption au sein de l'Union européenne s'appelle du lobbying. Le lobbying, c'est de la corruption légale. Voilà, ce n'est pas autre chose. peuple américain, tu parles ah peuple ben Je parle de tous les peuples américains et notamment de ce qu'on appelle les peuples autochtones. Il faut savoir qu'au euh, Dakota, les Lakota ne représentent plus que 3% de la population. C'est-à-dire, Ils sont passés de 100% à 3%. C'est comme si tu allais en Bretagne et il n'y avait plus que 3% de Bretons et, et le reste c'était des extraterrestres ou des Chinois ou je ne sais pas. Peu importe, on s'en fout, la réalité elle est là. Aujourd'hui, on contamine les territoires des peuples premiers aux états unis d'Amérique. Mais avec des, des déchets nucléaires, la montagne sacrée carrément et lieu de stockage de, de, de déchets nucléaires. Aujourd'hui, il y a des réserves qui maintenant sont et même des territoires indiens qui sont traversés par des pipelines. Lieu de stockage de déchets nucléaires. Bien sûr. des risques, Monsieur. Alors, de toute manière, de temps alors les déchets nucléaires, il y, y a les déchets à vie longue. De toute manière, le déchet nucléaire ne peut être stocké que de manière réversible. Donc, il est impossible de stocker en souterrain de manière réversible. Et certainement pas à Bure. À Bure, ce sont des, des, des tubes, avec des tubes qui sont latéraux, et on enfile euh, les containers. Ça veut dire que s'il y a un container au bout, qui chauffe, qui pète, parce qu'il y a un problème de soupape, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent ce sont des containers en cuivre, parce que ça a une bonne conduction thermique, mais quand les radioéléments se dégradent, il y a des gaz qui sont dégagés, donc il faut une soupape, et donc ça dégase, ces saletés. Mais c'est chaud, et donc si jamais il y a un incendie, imagine, tu, tu les vois sortir tous les fûts qu'il y a avant, non s'il y a un incendie, c'est du genre on bétonne le truc et puis on se sauve en courant. Mais comme c'est à l'intérieur d'une grande galette d'argile et que toutes les eaux de pluie conduisent aux nappes phréatiques, de la région parisienne, eh bien, la catastrophe à Bure sera une catastrophe colossale qui fait que l'île de France sera pourrie à cœur pour des dizaines de milliers d'années. Donc, il ne peut exister de stockage pérenne qu'en surface et de manière surveillée. Aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, il y a un programme scientifique et technique interpopulaire, inter parce qu'il faut en finir des états beaucoup plus ambitieux que celui de la conquête spatiale, pour pouvoir gérer sur le moyen et le long terme ces putains de déchets nucléaires, qui représentent mais, des millions de tonnes, des volumes énormes. Donc, on voit que la compagnie Urala As Asbest, elle appartient à Iskander euh, Makhmudov, qui... qui euh, qui est en relation avec Alexandre Bédala, euh, qui frappe des gens à terre. Voilà, donc on a, on voit bien que ces gens qui veulent parler de dérive démocratique, leur Ve République n'est pas démocratique, elle est constitutionnellement dictatoriale avec un prince-président qui gouverne par décret loi et par ordonnance, et qui embauche et qui externalise des pouvoirs de police parce qu'on s'en fout. Que, que Benalla soit assermenté ou pas. Il s'agit d'un type qui frappe une autre personne désarmée au sol. Donc moi je m'en fous qu'il soit policier, gendarme ou qu'il ne soit pas policier ou gendarme. Le problème n'est pas là. Et quand en plus on apprend que cette crapule, elle est en relation avec des mafieux euh, qui sont des gens euh, qui au niveau euh, transnational sont des grands nuisibles et des criminels, et qui sont en plus les prête de l'homme le plus riche du monde, qui est Vladimir Poutine, qui est, qui est le dirigeant de la fédération mafieuse de Russie, qui en plus, de manière tentaculaire, a complètement infiltré euh, les États-Unis, la France et même l'Europe. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a une guerre en Ukraine. Cette guerre, elle, elle existe depuis 2014, et moi, je n'ai pas à choisir entre les nazis euh, ukrainiens, et les mafieux de la Fédération de Russie. C'est exactement pour moi ce qui se passe en Ukraine, c'est exactement pour moi la même chose que ce, que ce qui se passe au Venezuela. Je n'ai à prendre parti pour aucun, aucun des violents. On ne peut pas être non-violent, être pour la paix, et, euh, et, et serrer la main à Donald Trump et à Vladimir Poutine, ce n'est pas possible. Ces gens-là doivent être dénoncés, mais il faut les dénoncer de manière documentée. Ces gens-là sont en train de détruire la biosphère. Ces gens-là sont des criminels contre la nature et donc, tout naturellement, aussi contre l'humanité. Moi, récemment, sur CNN, il y avait une, une, une, une femme bien mise à cheveux blancs, euh, qui s'exprimaient, certainement des écologistes américaines. Alors elles racontaient, on est tous responsables, le monde va mal, on est tous responsables. Eh bien non, c'est faux, ce discours à la Nicole Hulot, c'est faux, les gens ne sont pas responsables. Moi, j'ai pas d'action dans des mines. Moi, je ne veux pas du projet Montagne d'Or. Moi, je ne veux pas du forage de Total au large de la Guyane. Moi, je ne suis pas responsable de toutes ces déprédations de l'environnement. Je l'ai subi. Je les subis comme les peuples premiers les subissent, comme beaucoup de peuples les subissent, comme tous les peuples les subissent. Mais par contre, il faut arrêter de pleurer et de se dire, et de se battre la coupe en disant, oh, on est tous responsables. Déjà, c'est faux. Et en plus, il y a des responsables. Et effectivement, ces responsables, il faudrait peut-être les appréhender et les juger. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Et donc, un des premiers responsables, un des plus grands nuisibles aujourd'hui sur Terre, il s'appelle Vladimir Poutine. Voilà. Et ce, ce fameux... Euh, Iskander McMuller, c'est un de ses prêtres-noms. C'est-à-dire que lui, il a remplacé tous les oligarques par des gens à sa botte, par des mafieux. Voilà. Et donc, on va pas s'attendre à un mafieux qui fasse une politique sanitaire et sociale. Un mafieux, il fait du fric. Un mafieux, il fait du fric. Mais il y a des gens qui évaluent la fortune personnelle de M. Vladimir Poutine à 200 milliards de dollars, quand même. Voilà. Et donc, à côté, notre, notre petit Macron, là, c'est vraiment... C'est comme Benalla. C'est une petite frappe. C'est une petite... Voilà. C'est rien. Ce type-là, il est rien. Ce type-là, il est rien. Voilà. Et donc l'amiante 1700 morts en France en France tous les ans donc je vous recommande de vous rendre sur le site de Virginie du Pérou euh, amiante et mensonge notre perpétuité avec euh, un petit trait milieu.com je mettrai bien sûr l'adresse euh, sous la vidéo et je vous recommande aussi une page Facebook alors euh, franchement je vous la recommande ouais. parce que Urgence amiante école. Alors vous allez voir que le, le désamiantage des locaux de l'éducation nationale, que moi je veux plus nationale, que je veux laïque et gratuite. Hein, mais... Moi je voudrais plutôt de l'instruction que de l'éducation. Oui mais même, même si tu parles d'éducation, il ne faut plus qu'elle soit nationale. Eh bien, il y a beaucoup d'écoles qui contiennent de l'amiante. Et donc vos gamins respire des fibres d'amiante et ça veut dire que ben euh, entre maintenant tout de suite et peut-être même euh, 4, 80 ans ou 70 ans ben ils pourront mourir euh, d'asbestose. Voilà, donc aujourd'hui, il faut désamianter de toute urgence les locaux qui abritent des enfants. Voilà. Et donc il y a un groupe Facebook dont je mettrai aussi l'adresse qui est extrêmement important. Il faut que tous les parents euh, d'élèves sachent si euh, le collège ou le lycée ou l'école primaire ou la maternelle où se rendent leurs enfants, si celle-ci contient de l'amiante ou pas. Voilà. Donc c'est ça devrait être le rôle du ministère de la Santé, mais actuellement bah, on s'occupe plutôt des profits des laboratoires pharmaceutiques en rajoutant des vaccins obligatoires sur la liste. J'espère qu'un jour on rajoutera un vaccin contre la stupidité parce que ça nous permettra de changer l'ambiance euh, euh, euh, criminellement euh, voulue. Tout à l'heure, tu parlais des dangers au niveau de la biosphère, la couche d'ozone, on ne nous en parle plus. Alors, la couche d'ozone, on ne nous en parle plus. Pourquoi Parce que ce la... qu'on risque autant voilà. Alors, il faut risque bien comprendre, le risque est la, la couche d'ozone a été créée par les cyanobactéries qui, qui en fixant euh, le CO2, ont relâché de l'oxygène. Et cet oxygène, quand il est insolé en haute altitude, dans la haute atmosphère, par les rayons ultraviolets qui proviennent du Soleil et se transforme en ce qu'on appelle de l'ozone, donc O3. Et l'ozone a la particularité de refléter vers l'espace les rayons ultraviolets. Et c'est pour ça que quand l'atmosphère s'est transformée, il y a quelques centaines de millions d'années, la vie a pu quitter les océans parce qu'avant elle était protégée des rayons ultraviolets par l'eau, mais elle a pu conquérir les terres. Et il faut savoir qu'aujourd'hui plus de 80% de la, de la biomasse terrestre c'est la biomasse terrestre c'est la biomasse terrestre et que plus de 80% de cette biomasse ce sont les arbres et les plantes dont on a parlé d'ailleurs dans une ouais, émission précédente Eh bien il faut savoir que c'est grâce à des espèces vivantes que la biosphère a été transformée et donc aujourd'hui les gens qui parlent de que c'est l'homme et ses activités qui est responsable de la destruction de l'environnement, c'est faux. Ce sont les activités industrielles. C'est très différent. Ce sont les industriels. C'est ce monde industriel. L'homme a eu un impact, mais il n'a pas un impact mortifère aussi durable que celui des sociétés industrielles. Parce qu'on est en train de créer des déchets qui n'ont jamais existé. Et notamment le plutonium n'existait plus sur Terre avant l'usine d'Okridge avant les premières piles atomiques parce que l'uranium naît dans un réacteur de, de, de la désintégration le, le plutonium naît de la désintégration de l'uranium voilà, et donc pourquoi on a créé notamment contre l'avis du peuple en 1945 par un gouvernement provisoire, donc sans que les députés votent rien, sans que les français soient consultés on a créé le CEA le commissariat à l'énergie atomique Alors, le commissariat à l'énergie atomique il nous explique ce que sont les énergies du futur. Alors, regarde, regarde ça, parce qu'il faut que je réponde quand même au titre de l'émission. Le titre de l'émission, c'est l'écologie industrielle. Alors, regardez comment les industriels vont nous manger, vont nous manger tout cru. Alors, voilà, c'est énergie observeur. Alors, cet engin est fabriqué en résine époxy, en fibre de carbone, euh, il va contenir euh, des, des, des métaux rares, euh, des, des terres rares, bah, bien sûr du lithium pour les batteries, le lithium qui attaque le foie et qui pollue durablement ces lieux d'extraction. Les terres rares, c'est quand même 6 millions de morts au Congo. Les fibres de carbone, elles nécessitent énormément d'énergie pour leur production et ce sont des fibres hautement dangereuses, beaucoup plus dangereuses euh, même que l'amiante. Euh, et... La résine époxy, ben, c'est en majorité de la chimie organique à base du pétrole. Alors c'est vrai il y a quelques résines époxy qu'on dit euh, biosourcées, mais de toute manière, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces matériaux nécessitent une énorme énergie grise. Et oui, il faut énormément d'énergie pour produire tout ça. Euh, et pour un usage similaire, c'est des matériaux qui sont difficilement recyclables, qui ne sont pas renouvelables et qui ne sont pas biodégradables. Voilà, des matériaux qui produisent des déchets en grande quantité. Et donc, c'est ça, c'est l'environnement. Et donc, euh, on voit que bah, le, le parrain d'énergie, euh, c'est Nicolas Hulot, bien sûr. Et donc, cette grosse saloperie produit de l'hydrogène. Et on t'explique que c'est l'avenir. Mais l'hydrogène, c'est pas une source d'énergie. Et donc, elle est bardée de panneaux solaires, euh, avec euh, deux éoliennes qui, elles-mêmes, sont fabriquées en fibre de carbone, résine époxy. Il euh, y a une pile à combustible, donc euh, qui contient... Euh, des métaux rares, du platine, qui est un métal rare et cher, donc une pile à combustible est un générateur dans lequel la fabrication d'électricité se fait grâce à l'oxydation sur une électrode d'un combustible. Alors la réaction d'oxydation de l'hydrogène est accélérée par un catalyseur qui est généralement du platine. Donc oui, effectivement, ce, cet engin... Euh, a nécessité énormément de produits polluants pour être fabriqués et ne peut pas être du tout cité comme exemple euh, des énergies euh, du futur. Euh, voilà. Mais par contre, ce sont les énergies du futur pour le commissariat l'énergie atomique. Parce que le commissariat l'énergie atomique, il facocite énormément des budgets de la recherche. Ces gens-là aussi sont en train de mettre au point des bactéries en modifiant des bactéries extrêmophiles et en modifiant des bactéries qui existent dans les, dans les intestins des chèvres. Ils veulent pouvoir créer une bactérie qui va pouvoir dégrader la cellulose et la transformer en sucre. Alors tu imagines si cette bactérie passe dans l'environnement, euh, les arbres qui deviendraient tout mous et sucrés, une pluie et ils fondent et voilà, ils sont par terre, et voilà, là c'est mort. C'est mort, c'est mort parce que la chaîne alimentaire serait impactée. Donc il faut interdire ce genre d'expérience, ce genre de modification, ce, ce genre de tripatouillage bactérien est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on sait très bien que l'électricité, ce n'est qu'une petite part. Regardez, dans une automobile, vous pouvez la faire électrique, mais la majorité des automobiles, elles sont fabriquées avec quoi Avec des matières plastiques, avec des matériaux composites, qui demandent beaucoup d'énergie et du pétrole. Donc tout ça, c'est hypocrite. La majorité de l'énergie consommée dans le monde, elle, elle a pour origine le pétrole et le charbon. Le nucléaire, c'est l'énergie électrique, et ça représente quoi Ça représente, je crois, entre 3 et 5% de toute l'énergie consommée sur Terre. Donc le nucléaire, on peut s'en passer. On doit s'en passer. C'est vital de s'en passer. Et donc, il faut comprendre que... Nous, depuis 2011, enfin, au réseau euh, zéro nucléaire, hein, euh, pas, euh, pas les charlots, euh, du ré... les criminels charlots du réseau euh, sortir du nucléaire, on a lancé en 2011 un appel qui s'appelle « Appel interpopulaire pour le respect de la vie ». Donc au début, c'était marqué international, mais c'est vrai que depuis 2011, en 8 ans, on a compris que les États-nations, il fallait en finir. Donc, parce que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU possèdent tous des armes thermonucléaires terroristes. Parce que l'ONU a créé le 23 octobre 1956 l'Agence Internationale de l'énergie Atomique, International Atomic Energy Agency, qui dans son article 2e stipule « L'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier ». Nous exigeons la dissolution immédiate de cette organisation criminelle internationale qui malgré plusieurs catastrophes qui sont de véritables crimes contre la nature et par là même contre l'humanité et contre la pérennité de la biosphère terrestre continue ses scandaleuses pratiques industrielles et commerciales avec la complicité active des oligarchies des nations dominantes des citoyens du monde le 18 juin 2011. Voilà donc, avoir une conception de la révolution énergétique qui préfigure une révolution sociale, voilà, voilà comment est présenté par le CEA, Énergie Observer. C'est franchement scandaleux. N'oublions pas aussi que s'il est bardé de panneaux photovoltaïques, et que la compagnie SunPower est une filiale du groupe Total. Ah bah oui, ah bah tiens le groupe Total, le forage au, au large de la Guyane... Voilà, on les retrouve tous, donc euh, il semblerait même qu'il y a un patron de total, il a rencontré Vladimir Poutine et puis ben, quand il est rentré dans son avion, il y a eu un problème sur l'aéroport et, euh, et qu'il n'est pas rentré chez lui, voilà. C'est pas grave. Je dis ça, c'est un petit peu comme les suicidés de la Ve République. Là, actuellement, qu'est-ce qu'on attend On attend la mort du grand on attend la mort de Jacques Chirac pour enfin donner les deux noms des deux crapules qui ont fait assassiner Robert Boulin. Mais les gens qui ont assassiné Robert Boulin, ce sont, ce sont les, les gens qui ont vécu de la Vème République jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas Jacques Chirac et Charles Pasqua qui ont commandité l'assassinat de Robert Boulin. C'est la, la 5ème République qui ne peut pas supporter qu'un homme politique refuse la corruption. C'est ça le, le fond du problème, il est là. C'est que les gens qui ne sont pas corrompus, ils sont dangereux. Parce que quelqu'un qui n'est pas corrompu, il peut dénoncer tous ces gens corrompus. Moi, je me souviens de photographies de Jacques Chirac, où il était en Irak. Il, il, il visitait aux Irak avec Saddam Hussein. Parce qu'aux Irak, c'était l'excellent, le, c'était les ingénieurs français qui avaient construit un réacteur nucléaire pour notre allié, l'Irak. Enfin, notre allié contre l'Iran. Contre l'abominable Iran. Franchement, quand, quand j'entends je, des gens parler de terrorisme islamique et de terrorisme international, j'aimerais qu'ils ferment leur petite bouche. J'aimerais qu'ils réfléchissent un peu. Déjà, on n'a pas à parler de terrorisme et de mettre le mot euh, « islam » derrière. On peut parler de terrorisme. Mais maintenant, il faut suivre l'argent. Et qui finance Où est l'argent Eh bien, en suivant Benalla, on va trouver l'argent. On va trouver les criminels. Et on va mieux comprendre comment Vladimir Poutine discutait avec le sourire avec Mohamed Salman al-Saoud la dernière fois qu'ils se sont rencontrés bah oui c'est sûr le carpaccio de journalistes avec disparition du corps c'est quand même vachement mieux que l'assassinat au polonium 210 sauf que l'assassinat au polonium 210 c'est un petit peu de dire moi euh, le président de la fédération mafieuse de Russie dont toutes les installations nucléaires ne produisent que 8 grammes de polonium 210 par an eh bien, j'en donne à mes potes de la FSB que j'ai dirigé pendant longtemps pour aller éliminer en Angleterre des oligarques que j'ai remplacés par mes potes à moi, par les, les petits mafieux qui me rendent des comptes et qui versent de l'argent sur mes comptes en Suisse. Moi, la grosse crapule de Vladimir as, Poutine. T'as des berlingots Quoi T'as des berlingots Des en, berlingots En Suisse. Ah oui, oui, oui. Ben moi, avec mon, moi, avec mon RSA, je, tous les ans, je pars une semaine en Suisse avec les lingots d'or de mon RSA pour, pour les planquer. Euh, bah attends, tu m'étonnes. Il ne faut pas délirer quand même. Euh, donc voilà. Donc, à euh, l'ONU, à bas l'OTAN, à l'Union Européenne, à bas tous les États-nations, à bas le CEA et à bas les Républiques. Ah oui, les Républiques, pourquoi République démocratique du Congo. République islamique d'Iran. Euh, République populaire de Chine. République plutocratique de France. Eh bien, je vous dis euh, à la semaine prochaine si euh, je ne bois pas un café au polonium d'ici là. Salut à tous.